Merci infiniment de suivre cette vidéo dans laquelle je souhaite vous partager un message du plus profond de mon cœur. Ce message se résume en un mot, merci. Et pas merci une seule fois, je voudrais vous dire 20 000 fois merci. Dans cette courte vidéo, je voudrais ici vous dire que nous avons dépasser les 20 000 abonnés à cette chaîne YouTube et j'ai été le premier surpris, le premier enthousiasmé, le premier le plus heureux et je voudrais vous dire ici, vous partager quelques mots et puis vous parler de l'avenir de ce que nous allons ensemble découvrir, de ce que nous allons partager. Ça a commencé il y a quelques années ici, comme ici simplement une simple publication qui a été partagée et ensuite j'ai publié quelques vidéos sur YouTube, et ensuite j'ai arrêté de publier. Je suis parti dans d'autres stratégies, d'autres partages qui fonctionnaient très bien et puis cet amour pour ce YouTube, pour cette chaîne, pour cette, pour cette envie de partager des conseils stratégiques qui aident les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, les passionnés de liberté comme vous, est revenu en moi. Et puis j'ai eu l'idée de vous lancer un défi. Il y a à peine quelques mois, au début de cette année, on était en dessous des 10 000 abonnés. Ensuite, en quelques mois, trois mois, on a gagné plusieurs milliers d'abonnés et aujourd'hui, on vient de dépasser la barre des 20 000 abonnés. Je vous remercie infiniment pour ça. Alors, quelle est la suite Quelle est la suite pour nous Quelle est la suite pour cette chaîne, pour ces partages Je voudrais vous partager encore de nouveaux contenus. Je veux investir davantage avec mon équipe pour vous apporter de la valeur ajoutée, pour que ça vous aide au quotidien, pour développer vos activités, développer vos affaires, développer votre vie à tous niveaux, dans tous les niveaux et tous les registres de votre vie et développer votre entreprise, de passer des idées aux stratégies de façon plus concrète. Je voudrais également que ça ait une saveur différente pour vous, mais je ne suis pas dans votre tête. Donc, je vais vous demander de me rendre un service et qu'on puisse le faire ensemble, qu'on puisse co-créer ensemble l'avenir de ces partages et de cette chaîne. J'ai au bas de cette vidéo ici mis un lien quelque part ou sur le i comme info pour un sondage dans lequel vous pouvez me répondre très brièvement sur ce que vous attendez, ce que vous souhaiteriez avoir comme type de vidéo, quel cadre, quel contexte, quel sujet, quelle thématique et je pourrais vraiment penser à vous lors de mes prochains tournages. Alors si vous lisez bien ici derrière, je n'ai pas noté 20 000 merci différents, j'ai noté 20 000 fois le même merci. C'est-à-dire que je prends le temps de vous dire merci 20 000 fois le même merci. C'est comme ça qu'on arrive à la maîtrise finalement. Parce que ce n'est pas le fait de faire 20 000 choses différentes qui nous permet d'avoir la maîtrise. C'est de faire la même chose 20 000 fois. Et donc là, ce n'est pas 20 000 merci différents, c'est 20 000 fois le même merci. Et le dixième, le vingtième, le centième, puis le millième, puis le dix millième est encore plus simple est encore plus affirmé parce que c'est de l'entraînement et c'est un peu le même, la même explication pour cette chaîne vidéo. YouTube. Si vous regardez mes premières vidéos, il y avait des partages qui étaient faits et ensuite après la dixième, la vingtième, la trentième, on s'améliore. Et si vous suivez cette vidéo et qu'à votre tour, vous avez des projets et des idées et que vous vous dites je suis pas encore prêt, je ne veux pas lancer, je ne suis pas encore dans la maîtrise, sachez qu'il y a toujours un début et il y a toujours une progression. C'est ça le parcours vers l'excellence finalement. Ce n'est pas une route dans laquelle on s'arrête, ce n'est pas une fin en soi, c'est un chemin dans lequel on prend beaucoup de plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir ici depuis le premier abonné jusqu'au 20 millième abonné, et je vous donne rendez-vous déjà de prochaines vidéos pour vous partager les 30 000 abonnés lorsque nous aurons fait les 30 000 et la suite. Je vous invite à faire une chose pour encourager cette chaîne à grandir encore plus vite, c'est d'aimer la vidéo, de la partager à d'autres personnes qui pourraient être passionnées de liberté ici, de l'aimer La, encore en anglais si vous le souhaitez, et puis de vous abonner et d'inviter d'autres personnes, d'autres passionnés de liberté à s'abonner, à suivre ces conseils et ces partages stratégiques. Voilà, c'était un message qui vient du cœur, qui est très sincère, très spontané, dans lequel je voulais ici vous emmener ce message et se partager 20 000 fois merci. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour vous partager d'autres vidéos, d'autres conseils, mais également pour, vous, pour célébrer ensemble les 30 000 merci tous mes voeux de succès pour votre vie, d'amitié pour votre entreprise et de liberté pour votre vie. C'était Zico Kiax. A très bientôt. Merci.